Inquiétant et dangereux, un clan paramilitaire pousse vers le pourrissement pour justifier un coup d'état militaire en Algérie. La situation politique en Algérie devient de plus en plus dangereuse et inextricable. Au sein du Sérail algérien, des luttes intestines prennent une ampleur dramatique à cause de plusieurs opérations de manipulation, qui vise à torpiller l'équilibre très fragile de l'état algérien depuis l'arrivée au palais présidentiel d'El Mouradia d'Abdelmajid Tebboune. Ces derniers jours, ces manœuvres de déstabilisation et ces manipulations ordurières ont redoublé d'intensité, pour pousser le pays vers un pourrissement généralisé, dans l'ultime but de justifier un coup d'état militaire, ou une intervention musclée de l'establishment militaire. Explications et révélations ces manœuvres ont franchi une nouvelle ligne rouge depuis l'affaire du meurtre barbare de Djamel Ben Smaïl, le 11 août dernier à l'Arba anaït en Kabylie. Ce drame est en train d'être instrumentalisé par la propagande politique du régime algérien afin d'asseoir encore un contrôle absolu sur le pays, en neutralisant toutes les tendances de l'opposition qui peuvent encore allumer la flamme du Irak, le fameux mouvement de contestation populaire. Le mode d'emploi est clairement affiché et assumé. Faire porter le chapeau du meurtre horrible de Jamel Ben Smaïl à toutes les figures de l'opposition radicale ou pacifique en Algérie. Le plan a débuté en imputant la responsabilité de ce plan au détesté et diabolisé mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC. Un mouvement politique minoritaire qui suscite la controverse, puisqu'il véhicule des idées radicales consistant à séparer la Kabylie du reste de l'Algérie. Cette radicalité est du pain béni pour les appareils idéologiques et sécuritaires du régime algérien. Et pour cause, elle leur permet facilement de mettre sur le dos du MAC toutes les horreurs de l'affaire Jamel Ben Smaïl. Ce qui justifie ainsi le classement du MAC comme un mouvement terroriste qu'il faut combattre, violemment et brutalement. Ensuite, tout, devient facile, il suffit pour discréditer un opposant ou activiste anti-pouvoir de l'associer au MAC. C'est d'ailleurs, ce que le régime algérien a fait en collant au mouvement Rachad, un mouvement qualifié par ses détracteurs d'islamistes, mais qui regroupe en son sein de nombreux influenceurs très suivis par la rue algérienne, l'étiquette d'un allié du MAC. La propagande officielle a tout fait, pour impliquer Rachad aux côtés du MAC dans le crime de Djamel Ben Smaïl et dans les feux de forêt en Kabylie. Jusque là, ce plan était plus ou moins contrôlable et faisait l'unanimité au sein du régime algérien. Mais depuis le début de ce mois de septembre, de dangereuses nouvelles manipulations ont vu le jour et cette fois-ci, elles sont l'œuvre d'un seul clan qui travaille sur, un plan machiavélique. En effet, ces derniers jours, une nouvelle propagande a été lancée pour associer aux horreurs de crimes de Djamel Ben Smaïl et des feux de forêt en Kabylie des figures politiques qui n'ont strictement aucun lien avec Rachadou le Mac. Sur les réseaux sociaux, des informations totalement affolantes ont été diffusées par des youtubeurs, ou des médias sociaux proches du pouvoir algérien, pour accuser le RCD de Mossine Belabas, l'un des opposants les plus crédibles et actifs en Algérie. Cette nouvelle propagande veut nous faire croire que des témoignages concordants recueillis par les services de sécurité ont indiqué l'implication de militants de RCD dans les incendies ravageurs des feux de forêt. Si cette propagande est « absurde », elle n'est pas innocente, car elle veut retourner l'opinion publique contre un parti de l'opposition qui peut jouer un rôle important dans le retour. Encore plus surprenant, cette nouvelle propagande accuse même le patron du FLN, Baadji Abou et El Fadel, d'avoir contribué aux horreurs des feux de forêt en Kabylie. Mensonge, faïque news ou grossière désinformation. C'est certain. Mais le vrai problème est ailleurs. Le principal diffuseur de ces accusations fantasmagoriques est un youtubeur établi à Londres, qui travaille directement sous la coupe, d'anciens officiers supérieurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, l'un des services de renseignement les plus puissants du pays. Et dans sa communication psychotique, ce propagandiste est allé jusqu'à accuser le président Tebboune de fermer les yeux sur la présence dans son entourage de traîtres, de collaborateurs avec des puissances étrangères, qui œuvrent, pour empêcher la justice algérienne de convoquer tous les acteurs politiques cités par les témoins dans l'affaire du crime de Djamel Ben Smaïl. Ce scénario qui semble irrationnel obéit en réalité à un agenda machiavélique car à l'origine de cette nouvelle propagande, nous retrouvons les anciens caciques des services secrets des années 90. Il s'agit, selon nos investigations, de tous les officiers qui ont travaillé sous la coupe de Ménad Jebar, l'un des dirigeants les plus emblématiques du renseignement militaire algérien, l'homme qui a dirigé la DCSA de 1993 jusqu'à 2013.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 Réhabilité après avoir été emprisonné par le défunt Ahmed Gaïd Salah de fin octobre 2019 jusqu'à fin juillet 2020, Menad Gébar a œuvré secrètement pour le retour de plusieurs de ses fidèles collaborateurs durant son long règne sur la DCSA. Le vieux général-major a voulu profiter de la disparition d'Ahmed Gaïd Salah pour se lancer dans la conquête du pouvoir, en créant autour de lui un lobby puissant. Le chef de file de ce lobby est le colonel Omar, Frère aîné de l'actuel patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le général Sidali Huldesmirli. Le retour aux commandes de la DCSA du général, Sidali Huldesmirli, l'homme avait déjà dirigé cette institution sensible de novembre 2018 jusqu'à avril 2019 a permis à son frère le colonel Omar de revenir sur les devants de la scène pour devenir un influent lobbyiste tissant une véritable toile d'araignée au sein de plusieurs services de sécurité, avec pour objectif de dégommer des adversaires, qui refusent de se soumettre, au dictat d'un nouveau clan qui a émergé dans le sillage de l'anarchie ayant ébranlé l'Algérie dès la mort d'Amen Gaïd Salah, l'ex-puissant chef d'état-major de les anciens officiers et collaborateurs de Ménadjébar ont donc pu donner naissance à leur clan, en arrachant le retour au sein des services secrets algériens de plusieurs de leurs alliés, comme le colonel Amid alias Boulaya, l'actuel chef de la cellule anti-subversion de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE. Le renseignement extérieur algérien, en parallèle, des alliances ont été nouées avec plusieurs autres officiers au sein de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, et autres directions ou services de sécurité comme la DGSN ou la Gendarmerie Nationale. Ce clan paramilitaire a pris de l'importance depuis le début de l'année 2021, et ses adversaires redoutaient sa puissance de frappe, en raison de ses relais partout au sein des institutions militaires et sécuritaires. Au départ, ce clan voulait placer ses hommes dans trois postes, le patron de la DGSI, le patron de la DDSE et le patron de la DCSA pour contrôler finalement tous les appareils sécuritaires du pays, et disposer ainsi d'une influence sans précédent sur l'état-major de la NP et la présidence de la République. Or, ce plan a échoué en raison de plusieurs fuites et des révélations faites essentiellement sur Algérie par « qui ont dévoilé ces manœuvres scélérates ». La médiatisation inédite à laquelle a été exposé brutalement le clan des anciens officiers de Ménage et la contraint à revoir sa copie. Comme il ne peut pas placer ses hommes à la tête des directions des services, une autre option a été choisie. Laquelle Provoquèrent un clash entre l'état-major de la NP et le palais présidentiel d'El Mouradia, manipuler l'opinion publique en essayant de convaincre les Algériennes et les Algériens que l'entourage du président Abdelmadjid Tebboune est composé de traîtres et de personnages dangereux. Ensuite intoxiquer la DCSA et manipuler les rapports sécuritaires qui seront remis à l'état-major de la NP pour le convaincre que le pays est en danger, que le Maroc finance et encourage le MAC à prendre les armes que Rashad milite grandement pour le retour du Irak, mais cette fois-ci en usant de la violence, et se tera. Ces intoxications ont pour seul but d'inciter le haut commandement militaire à envisager la reprise en main du pouvoir politique et de décréter un état d'urgence, ferme et strict sur l'ensemble du territoire national. Au final, tous les ingrédients d'un coup d'état justifié seront réunis, un président faible et dangereusement mal entouré, une sécurité nationale menacée par des mouvances alliées avec le voisin ennemi marocain, une rue bouillonnante qui peut exploser à n'importe quel moment, il n'en faut pas plus pour programmer un coup d'état militaire et, un retour au début des années 90, avec l'instauration d'un Haut Comité d'État, AHCE, après avoir transféré tous les pouvoirs au Haut Comité de Sécurité qui est aujourd'hui le Haut Conseil de Sécurité. Teboune jouera ainsi le rôle de Shadli Benjedi dans 1991-1992 et sera contraint à la démission pour laisser le pouvoir à l'armée. La concrétisation de ce scénario est le but ultime de ce clan, paramilitaire des ex-officiers de la DCS à des années 90, car avec une militarisation absolue du pouvoir, ces anciens officiers pourront exercer une énorme influence et retrouver le pouvoir de commander le pays en jouant le rôle de conseiller de l'ombre des dirigeants de l'état-major. Un scénario qui leur permettra de redevenir les véritables maîtres du pays. Espérons enfin que le peuple algérien saura faire échouer ces manipulations, et empêcher la réalisation de ce scénario chaotique, qui nous replongera dans les affres des horreurs des années 40. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.